Hey Salut tout le monde, salut les routards Si tu passes sur cette vidéo, c'est forcément que tu as envie de savoir quel endroit j'ai le plus préféré en Thaïlande. Donc moi, je t'ai préparé un top 10 des endroits que j'ai plus aimé. Avant toute chose, si tu passes sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, moi c'est Ben le Routard, je reviens d'un voyage de 7 mois en Asie du Sud-Est. J'ai parcouru la Thaïlande, que j'ai fait pour la 80 fois, le Laos, première fois, Cambodge première fois et Vietnam également. Donc si tu veux me suivre dans mes aventures, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici. Et bien sûr, si tu veux me soutenir aussi dans mon projet qui sera d'acheter une nouvelle caméra pour mon prochain voyage qui devrait se dérouler au Népal et après je pense, j'utilise un petit peu peut-être la Chine, je te laisse mon compte Tipeee également dans la description. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va passer au numéro 10. Numéro 10, Bangkok. Bangkok est la capitale de la Thaïlande et c'est également une ville qui divise énormément les voyageurs. Je peux comprendre ceux qui la détestent car Bangkok est une ville bruyante, il y a beaucoup de buildings, c'est pollué. Mais malgré tous ses défauts, Bangkok est un incontournable de la Thaïlande car vous avez énormément de choses à faire, que ce soit aller visiter des temples magnifiques comme le Wat Pho, faire du shopping, découvrir des marchés magnifiques et une nourriture thaïlandaise vraiment incroyable, Bangkok c'est un passage obligatoire. Prenez au moins deux jours dans votre voyage pour y passer. Maintenant on va passer au numéro 9, numéro 9, Koh Phi qu'un aïe vont rager dans les commentaires. Koh Pipi est une île très connue du sud de la Thaïlande, qui se découpe en deux îles, Pipi Don et Pipi Lay. L'une est très prisée des backpackers, où il y a beaucoup de fêtes, de soirées. Et de l'autre, vous avez une baie magnifique, qui a été principalement connue grâce au film de Leonardo DiCaprio, la plage, et qui est très prisée des touristes, mais qui est vraiment magnifique. Donc, je conseille bien sûr à aux gens de faire un tour. Mais si j'ai mis Koh en numéro 9, c'est principalement parce que moi, je suis pas quelqu'un de préfet d'art, et ce genre d'ambiance n'est pas forcément celle que je kiffe le plus. L'île est magnifique, le point de vue en haut est incroyable, mais c'est pas non plus le genre de lieu que je referais. Si vous passez en Thaïlande, ça fait partie aussi des incontournables, à voir au moins une fois. Numéro 8, Chiang Mai. Chiang Mai est la deuxième ville la plus connue de la Thaïlande, enfin je crois, où vous pourrez y faire pas mal de choses, comme visiter des temples magnifiques comme le temple Doi Suthep, qui est un de mes préférés, comme faire pas mal de trek dans le parc national du mont Doi Suthep, et visiter les différents night markets de la ville de Chiang Mai, excellent. Surtout euh, celui du samedi pour la nourriture, et celui du dimanche pour tout ce qui est babioles et souvenirs. Maintenant on va passer au numéro c'est Chiang Rai. Chiang Rai fait partie des villes auxquelles je m'attendais à rien j'ai passé une journée là-bas et franchement j'ai vraiment vraiment kiffé alors vous avez plusieurs choses à faire à Chiang Rai, vous avez eu le white temple à visiter, le noir, le bleu malheureusement j'ai pu faire que le white car par faute de temps et de visa j'ai dû partir assez rapidement et c'est vraiment la ville qui m'a surpris par son ambiance et ses gens chaleureux j'ai vu un thaïlandais avec un vélo à l'ancienne vous savez ceux avec les grandes roues, je me suis dit mais Chou là. et je me suis dit, c'est une ville vraiment que j'aimerais bien redécouvrir. Donc, si j'ai l'occasion, j'y repasserai. Numéro 6, alors à partir de là, je vous préviens, c'était un petit peu difficile de départager lequel je mets en 5, 6, 4. Donc, non, en tenez pas compte. Numéro 6, Kotao. Kotao est une île principalement connue du sud de la Thaïlande pour être un énorme spot de plongée. Il y a énormément de personnes qui viennent du monde entier pour y passer leur partie de plongée et pour également y faire du snorkeling. C'est un des plus beaux spots de Thaïlande, vous avez une partie qui est calme, une partie qui est fêtarde et moi je me suis très bien retrouvé là-bas, j'ai vraiment kiffé mon expérience et c'est vraiment un lieu que je recommande à 100%. Numéro 5, Koh Lanta. Koh Lanta c'est pas l'île forcément la plus belle comparée à Kotao et à Koh Phi mais par contre ce qu'on ne peut pas lui enlever c'est son côté calme et paisible. C'est vraiment un endroit où vous partez peut-être un ou deux jours et vous avez après envie de rester quatre ou cinq. J'ai eu la chance de le faire deux fois en haute saison donc vraiment hyper touristique et une autre fois en basse saison et je peux vous garantir qu'en basse saison il n'y a PRC. On devait être à tout casser 5 touristes en tout sur l'île et l'île est grande hein. donc, si vous avez envie de passer du temps sur une île où vous rencontrerez aucun touriste, cette île est vraiment faite pour vous. Et maintenant, on passe au numéro 4, Copani. Copani est un petit village flottant perdu dans la baie de Panga, baie d'ailleurs qui est juste magnifique. Et ce village est principalement connu pour avoir un terrain de foot flottant et avoir une des meilleures équipes de football ithérinandaises. Ce village il se trouve en Plein dans un circuit touristique, j'avais découvert sur internet qu'il était possible de dormir directement sur le village, donc c'est ce que j'ai fait. Bon, je vous avouerai que l'hôtel est assez cher, mais l'expérience en vaut vraiment la peine. Je me suis retrouvé tout seul dans un lieu touristique et c'était vraiment une expérience vraiment enrichissante. J'ai pu aller dans l'école justement du village, m'amuser à faire du foot un petit peu avec les locaux, et je vous garantis que ça c'était vraiment une expérience euh, qui vaut vraiment la peine. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller. J'ai fait une vidéo dessus également, ça vous pourrez un petit peu voir euh, comment ça s'est passé. Et maintenant, on va passer au numéro 3. Numéro 3, et là c'est surprenant parce que c'est la ville de Canchanaburi. Kanchanaburi c'est également comme shanghai c'est une ville auquel je m'attendais à rien et je suis resté après 6 jours là-bas. 6 jours parce qu'il y a énormément de choses à faire dans la ville et à découvrir, que ce soit partir à 60 km et aller au Erawan National Park qui est un parc magnifique, il des cascades en veux tu en voilà, des temples magnifiques autour et aussi un des trucs les plus connus le pont de la Véry-Biarkwai. Donc c'est un lieu que j'ai particulièrement adoré et si un jour devra passer quelque part, bien sûr ce sera à Numéro 2, et là ça va être le plus surprenant pour vous, c'est la ville de Chang Kong. Ouais, personne connaît Chiang Chiang Kong, c'est Kong, un petit village qui se trouve juste en face du Laos qui est séparé par le Mekong et c'est un petit village également auquel je ne m'attendais rien du tout, j'étais juste parti là-bas passer la frontière pour aller au Laos et je me suis retrouvé dans un village euh, où les gens sont vraiment euh, agréables, gentils et sont très surpris en fait de voir des touristes parce que la plupart des gens qui viennent ils prennent leur bateau et ils partent. Et je peux aussi rencontrer la gérante d'une guest house qui est vraiment vraiment adorable qui s'appelle Mali et si vous cherchez vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous parler de la Thaïlande, faire découvrir beaucoup de choses sur sa culture, je vous Conseil, mais à 100% d'aller chez Mali. C'est un lieu, les gens à qui je l'ai recommandé, ils sont partis là-bas et ils m'ont dit merci de m'avoir fait connaître cette personne. Donc si vous comptez passer au Laos un jour, allez voir Mali, elle est adorable et passez lui un petit bonjour de ma part. Et numéro 1, je sais que vous l'attendez depuis un petit moment, Kaosok avec son lac Xiaolan. Kaosok est un parc national qui est à peu près à 4 heures de Phuket et qui est une jungle immense avec des pics-carts dans tous les sens. Vous avez pas mal de choses à faire, pas mal de trek, je sais qu'il y a aussi des treks de survie à faire mais le must du must, c'est le lac Xiaolan. En Thaïlande, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Mayabet, c'était magnifique mais là quand je vous dis que le lac Xiaolan c'était au dessus il n'y a, a pas photo c'est un lieu je l'ai fait une fois deux fois j'en pouvais plus et de plus je l'ai fait de manière assez différente que pas mal de gens c'est je suis arrivé sur place j'ai pris une feuille avec écrit j'ai envie de partager un bateau et je me suis retrouvé avec des thaïlandais c'était une expérience incroyable j'ai pu partager beaucoup avec eux et c'était juste immense donc si vous vraiment vous avez un truc à faire vous cherchez l'endroit le plus beau de Thaïlande n'hésitez pas à aller à Shaolan et voilà cette vidéo se termine, j'espère que vous avez apprécié ce, ce petit top, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à mettre votre top si vous avez déjà voyagé en Thaïlande donc pour ceux qui sont pas forcément d'accord, sachez que c'était mon expérience, c'est les lieux que j'ai plus kiffé donc ça reste, on va dire, mon top ce sera peut-être pas forcément votre top, donc voilà et si vous voulez on en discute dans les commentaires, il n'y a pas de soucis donc d'ici là on se dit à la prochaine, ma prochaine vidéo sera sur celle du Laos et là je vais vous faire découvrir un village assez particulier, pour cette vidéo m'a me prendre du temps mais je vous conseille vraiment de la regarder parce qu'elle va vraiment vous surprendre. On se dit à la prochaine et d'ici là, salut